dis pas mon tour non mettre sans sous pour faire l'évangile des amis là quoi avec esprit confusion hein esprit confusion alléluia on dit ça encore esprit confusion même sous malade ou souffrir Songez, bon dieu te dit que l'ap guérir ou même si le docteur dit que ou pape guéri, c'est pour dire moi même bon dieu te dit moi pape mourir dans maladie ça m'a guéri alléluia esprit confusion pas manquer venir avec esprit la peur pour qu'elle envahiterait la voix avec la peur, pour qu'elle décontrôle l'eau, pour qu'elle qu'elle ait mon bon Dieu sur vie. Mais où doit camper sous sa bonté de Dieu Alléluia. Je me disais que les gens à marcher dans ça salle-là, les gens à frapper les mains pour dire Seigneur désormais, Alléluia, je me divorce avec esprit de confusion. ça. finit par dire oui, et puis démon ça vient il non. Quelqu'un a dit que c'était fini, je me un cadeau, et puis Jab dit connaît que je devais jeter ça fait que me réussi réussir dans vim, me pas fait faire exploit, pas faire succès. Alléluia. c'est pour c'est pour dépatcher esprit confusion ça. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit confusion, esprit Jezabel, esprit confusion, esprit à les démons, esprit reine des eaux, esprit reine des côtes. Alléluia. Tu cap confusion dans la vie nous, cap confusion dans la vie l'église, mon Dieu. Qu'on y a me moi détruire alléluia démon qui change changé forme qui forme petit qui forme jeune femme jeune garçon démon qui forme petit monde qui a bien botti nous nous paralysons nous effe alléluia prophète chube alléluia venez venez, alléluia esprit confession moi moi dans la vie moi dans la vie, Alléluia, servante bon Dieu, serviteur bon Dieu, esprit confusion, dehors, dehors, dehors, dehors, esprit esprit dehors, dehors, tout, dehors, dehors, tout, dehors, dehors, tout. Esprit confusion le Esprit confusion, esprit confision, Esprit confisant esprit confisant. l'esprit nom de Jésus. Esprit confusion. dehors au nom de Jésus. Alléluia. Dehors au nom de Jésus, frappez mon confisant l'esprit mon confusion, confisant mon confisant Esprit confusion dehors, dehors au nom de Jésus. Esprit l'esprit dehors, esprit confision, dehors. Esprit l'esprit dehors, dehors confisant l'esprit, et moi, et moi, et moi, et vision moi, Esprit esprit J'aime, j'aime, j'aime, allez-y, Dieu en musique. En musique, je suis mon fils, mon fils, mon et sous confusion, et sous suis et sous confusion, et sous confusion, et jésus on a déchaissé, oui, pour des convictions, pour des arrangements que nous, pour nous, pour nous, pour nous, pour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 Alléluia, et qui est dans et qui est dans l'esprit et qui qui qui foyer qui est dans la qui est qui est dans qui est dans qui je suis juste à et moi Qui suis à nos Qui suis à nos Qui Qui christ les le ciel-là Où les es-suprovision Où On a C'est a c'est ce qu'on c'est pas. Fait fait pas de son son son son. Ah, ah, pas aïe aïe aïe aïe aïe, au nom de Jésus, ah, ah, vie ah, ah, ah, ah, ah, ah, j'en ah, ah, au nom de jésus et ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, tu fais, tu fais, tu Hey, console, console, console, console, console, moi nous tiens, moi nous moi nous tiens, moi nous tiens, moi nous tiens, moi nous moi moi nous nous tiens, moi tiens, tiens, est Madame, sur la qui va qui va avec qui va qui va la qui va et les Shaka! Hey, Draka! Draka! I'm strong. Ita! Take it! Ita! Ita!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 Rababa Saka, tu fais, tu tu tu fais, tu fais, tu fais, tu tu fais, Irabo oui. oh, nom de Jésus. En oui. Prie oui. Dieu trois fois. ce Qu'est-ce que Qu'est-ce que Hey hey les bébots, les, bébots, les bébots. <t 'en> On a appuyé la moindre courant électricité qui quitte la fac, qui dans YouTube là, qui touche le monde là. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ et Nazareth. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Quel que soit Kotoya. Dis le sang de Jésus pendant trois fois. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le e sang de Jésus. le sang de le sang de Jésus. le sang de Esprit confusion Esprit confusion le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 Ouchita sur canapé. Maintenant, levez-vous campé. Parce qu'on malade très grave. Regardez-moi, je vais vous dire que je vais vous Le que je Alléluia. vous dire que vous dire que je vais vous dire que je vais vous que temps vous se double point? que que et que votre cœur ne s'est trouble point. Jeune jeune jeune jeune c'est bloqué. bloqué. Je les gens le cerveau, les gens qui votre malades dans la tête, qui dans qui dans qui dans c'est ce que Shiro c'est ce que je veux, c'est Shiro que c'est ce que je c'est Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao! Oh, chanta, chanta, badi, ya, taco! Ita, L'esprit, mon Dieu dit, après service, il y a des gens qui parlent, des gens qui Hallelujah. Alléluia. Amen. Amen. le Amen. le Amen. Amen. Amen. Mais actuellement là, l'esprit conviction a pas La partie qui la la partie la vous la du oui. fait, du fait, du fait, fait, Alléluia. du fait, levez fait, lait fait, chauffage fait, du fait, chauffage fait, du fait, du fait, fait, fait, soldat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 le Depuis l'esprit des morts pues Le qui l'a très fort. Alléluia. C'est là des esprits qui l'a Attention. Sous ne pas descendre. C'est au rappel. Mais à vous vous de de vous Mouais c'est voilà, mouais c'est Touche ton macou, touche ton tout, touche, touche encore. C'est voilà, touche de tout, touche Zouaïou, touche plus L'homme va quand encore. On a touché Zouaïou, l'homme va capter la voix l'homme va rempiler la caillou, On a touché plus on a touché septio, on a touché teteo, on a touché vivre on a touché amen amen amen amen amen Zouaïou, les vieux, l'homme va capter. Oh regardez, quelqu'un va coter fabéno, il ferme la main, nous ferme la main, la ferme il la mort, il n'y de il de mort, je me sens l'église là. Je me sens l'église l'église là. Je l'église Pour tout, kataka Suivez la la Chine, la Chine, la Chine, la Chine, la Chine, la Chine, la Chine, la Chine, la Chine, la Chine, la la jeune fille qui malade dans le cieux Il rapata chakakakakak Il koto sakakakak L'oksobo de wal ses il Oh my god Oh my god Wow Wow wow wow Merci pour Dieu Ciel la ouvert ciel la ouvert ciel la ouvert ciel la ouvert ciel aya Kota chata Le nebo Diyadada Chodebo Shhh Eh Quand Dieu m'a oué Il m'a oué L'esprit dit Seigneur est-ce Quand il m'a oué Quand il m'a oué Quand il m'a oué Ah, bon, je ne suis pas libéré là il va libérer là il ou, va libérer ou là levez mon doigt Où ou va libérer là Où va tomber en bas action. Où va tomber en bas action. Où va tomber en bas action Maintenant Maintenant C'est des suites C'est des suites Oligos, touchez le cognac. Oligos, touchez le gongna il doit être libre. On a donne un seul coup de coup de coup de coup de coup de coup de coup de coup de c'est de coup de coup de c'est de Hé, papa là. Alléluia. là. madame ça sous les fo Ça les que sont pendant que vous avez prêché, senti couler. Mais Mais actuellement, cet esprit ne peut pas le camper sans ça. Pendant que le camper, l'oxygène ne le séjour. Maintenant, maintenant, c'est maintenant, C'est le ou dit, à c'est Achu à Achu Gogna, c'est lui. Achu Gogna. Achu Gogna. Esprit, la la va tout le la capé la tomber la tomber capé capé capé capé la capé la capé capé la de la tomber ça capé la tomber la tomber même pendant la tomber capé capé capé capé la capé la Touch, touch, touch, come, come, come, come, come, come power, power, power, power, power, power. Whoa! Power, Oui, ça hey. va tomber. Il va tomber, il va va la ça va tomber, la tomber ça va tomber, la tomber ça la tombe, il va tomber, sous va tomber, ça il va tomber tomber, la tomber il va tomber sous joint sans jouer sans ta ta ta Sans oui. hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. ta ta Sans ta ta ta ça ta ta ta ta ta sans, ta Il la de Il il ne devrait pas Il ne devrait pas dire ne devrait pas dire Il ne devrait pas dire que pas pas Ah, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Ça la vente, c'est bagay alimenté. Li prend yon pièce. Li prend yon pièce en masse. En masse. Dans un 18-19 mars. Mais pièce li C'est pour décembre. Li doué manifester. Pour le final. Mais actuellement, la Saint-Esprit. Parce que ou soit ti tous les ou toune de Ti bouton en pio, pio rete chaud. C'est des on pour le pomper voler. Tout en voler, c'est ma qui a pour Poudre la cap tombe Et ta ta ta ta ta ta moi c'est ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta comment ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta Comment c'est que vous comment c'est Oligos C'est le suit Mettez-la agi C'est dessus Achi Agis maintenant Agis. Agis. C'est le Mettez-nous Mettez-nous oligos Oligos Oligos Oligos Oligos Oligos Aïe aïe aïe aïe Aïe, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh. L'IPAP a parce que ma à chaud, ma à chaud pied. à chaud, à chaud. Pas takata. Hey, C'est le soif qui me nos C'est le pied. C'est le soumoto. Touchez touche touche touche touche au oh, oh, nom de Jésus. Alléluia. Les Levez-moi wow. Waouh Quand on dit levez-moi là, dame n'a toujours senti le chola. C'est de tout la cotoya. Les qui ont touché incroyable. Maintenant, en silence qu'on a assez de soucis à toucher qu'on a toujours commencé dans le pio la porter dans la mer. Où nous est libéré? Madame Cézilo. Dadi Nama shakata debo shada baya. Ire bosha dabai. Ribadadaba shotoko bashaya. Lekata labato shataka ya. Lekata kanto shantaya, le bosha. kata. Matadaba shoko Ite katakata, ei. Dadi job sakataka Ma est beau, il est mon il est beau, Rababa rababa beau, il est beau, il Dadi job. Les est beau, il Pour loger mon est beau, il est beau, Ma chakata baba dababa. Pour YouTube parce que mon YouTube là. Bay zoom na, Ba zoom très. Rabba ya. Zoomen. zoomer. Ben zoom. Ma rabasha. Ben plus zoom na. Ribata chakata kutocha. chat. shata rababa shiri bush. Vire baba shata il y a des dans les yeux. Hallelujah. Mais c'est quoi qui va passer là? Maestro, je suis un esprit moi, en vérité. Maestro qui va dire. Guita. Hallelujah. Ou vision, il y a des tas fixes. Et le j'ai Mon YouTube, préparez-vous. Maestro, En esprit. Chante monter à jouer dans l'esprit. Il est là Il est Il est le Gardez-le. fixe. Comment est-ce que C'est ça, c'est de dit. Cameraman, mettez-le sous la zoom plus. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Zombie YouTube. Vous pouvez loger mon sous sou télévision, sous téléphone. Na. Aïe, aïe, aïe, aïe. aïe, aïe. Mes doigts d'administration. Ouais, Moi y a des rayons, rayon. Chaque doigt est bon rayon. Il y a des rayons d'action. y a des doigts qui sont donnés. Yo y a des Chaque doigt est pour me partager.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 comme job, il comme job. comme job, comme job. comme job, c'est des lots. ta Aïe. Aïe. Aïe. Aïe. Aïe. Aïe. Aïe. Aïe. Aïe. Aïe. Aïe. Aïe. Aïe. Oui, puissance, puissance, Économique, baissé, Puissance. Maintenant. Puissance. garde la Gardez-la. J'en ai un. J'en ai puissance, puissance, ai un. J'en ai un. J'en ai puissance, maintenant puissance maintenant puissance yes pouvoir, pouvoir. pas comme je fais pouvoir. Pouvoir. Pouvoir. pouvoir aïe pouvoir, pouvoir. aïe pouvoir, pouvoir. alléluia qu'on y a me fait appel yes au nom de Jésus-Christ de Nazareth aïe que vent le nord le sud L'ouest l'est aïe souffler sous la vie au ukrainienne. Que vend le nom le sud le less Vent de paix. Vent de grâce. Vent de guérison. Vent de vie. Souffler dans vie ou Konya, moi fait appel avec les 24 villes à Konya. Au nom de Jésus Christ Yes. que ton délivrance au son Que ton grâce de Au nom de Jésus, que guérison au son de Que ton de délivrance au son de Que trompette grâce au Konya. son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, Sole sole sole sole sole Sole sole sole ah, ah, ah, ah, sonne, sonne, sonne. Liberté. Liberté. Liberté. <tries> Pau, Alléluia. Au oui, nom de Jésus. Au nom de Jésus. Levez mon doigt en l'écogne. Alléluia. Alléluia. Mandez bon Dieu, Yon bagay dans keo. Yon bagay dans keo. Mandez-le, yon confirmation dans le cœur. Alléluia. Dis-le, mais comment pour le faire ouais pour faire que le réponde prière ou là? Yes. J'en te dis là, si ce n'est pas qu'on soit oué, ce pas mon Dieu qui parle. dans le cœur ou là. Requête prière que vous avez devant mon Dieu maintenant. En sortez de mon Dis bon Dieu, mais comment pour lui répondre? Pour le dire où est-ce que lui réponds nous. Mais comment pour répondre? Yes. Papa les choses. Sordi non cœur, papa de personne. Papa les a ou de voir. Fais mes bouchons. Pas les ouvres. Papa de bouchou. Hey. Pas de bouchou. Hey. Pas bat bouchou. Oui. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Alléluia! Alléluia! Je m'en vais, c'est qu'on s'allapera le confirmer au lit. Je m'en vais, c'est qu'on s'allapera le confirmer au lit. Mandel Mandel Mandel Alléluia! Si Mandel vais. Que ta tête pas peur. The Lord, all alone, Yes, the trainer, the papa, the pas that you pas dit. Que tu not Alléluia. Il n'a pas dit. not be that you go, alors fais bon. oh. a dit je fais délivrerai si la fais ah. se fais si le vent ah. soufflait fort ah. si la ah. si ah. ah. ah. barre ah. que d'autres n'est ah. pas si de la mort, il a mal, je en de la mort, de ton mort, de la mort, de la mort, de la mort, de la dit de la de la mort, de dit de de Yes. Il a dit yes. Je te délivrerai Si ton cœur Est en peine Oh oh oh Oh oh oh, oh yeah. Ah Ne ah. sois pas Dans les doutes ah. Dieu prendra soin il n'a pas, hey. ah. pas dit Que tu tomberais Il n'a pas dit Que tu coulerais Il a dit Allons de notre mort Levez mon cri est, Saint, Saint, Saint Saint, Saint, Saint Saint, Saint, Saint Saint, saint, saint. <laughs> saint, saint, saint. saint, saint, saint. C'est bon Dieu Nac saint c'est bon Dieu, mon Saint. Attendez. C'est le plus bel moment que vous avez passé dans la vie. Ou. Parce que, esprit confusion, ça. Yes. L'hyper du bataille. Yes. Ah. Et maintenant, ils m'ont déclaré une parole, ça. Yes. Pour dire, bon Dieu, moi, je vais vous laisser je vais vous parler avec vous. Parle avec vous, vous Allez avec l'ouvle, l'ouvle, chaque fois, chaque fois, Où est Jabla? Où est Jabla? pas la même, pas la même, fais pour me battre des voiles, ah, la. la. soud pour me battre des voiles, pour me battre des voiles, battre des me me battre des me pour me battre des voiles, fais au nom de Jésus. bien Amen. ne Faut pas sentir au content. Qu'elle au content. Faut que nous libre Faut que nous libres Hein? Faut que mon Dieu parle clair. Pour nous comprendre. Amen. Faut que le Saint-Esprit de Dieu dise nous exactement bagaille l'agent pour ne pas se doute. Chaque fois que l'esprit doute lave les vient c'est pour un TV, il y au Le nom de, de Jésus-Christ de Nazareth C'est pour de TV, il y a un ce Avant le Oui Alléluia Alléluia Dans mon camp pour chanter Quand il y a ça va? Dans mon pour chanter Non moune chanter Non Dieu puissant Allah ou go Allah ou grand. Hey! hey Non moins chante Na ou oh Dieu puissant Allah au grand à la Au grand Le moins Songe Mon oh Dieu Baisse Petit lit Pour finir Mourir C'est ça Qui touche Cheikh Hey, le moins songer, sacrifice sous bois calvaire. Moi une valeur sans ça, pour moi. Non moins chanteux, non moins chanteur. Non. Dieu puissant. Allah au grand. Allah au grand. Namoué chanté. Namoué chanté. Namoué. Namoué. Bon Dieu puissant. À la, Dis à tout bas, tout bas, tout bas. Non moins chanter. Non, bon Dieu puissant. Allah, au grand. Allah, au grand. Non moins chanter. Non moins chanter. Non, ou. Bon Dieu puissant. Amen, amen, amen. Allah, Alla Allah, Comme un chanteur, comme un chanteur. De où? bon Dieu puissant. Allah. Allah, la Allah, que moi comment chante, chanter? Allah, Allah, bon Dieu puissant à la Allah, à la Pour famille ou pas là, non moins chantez, non Dieu puissant non la chantez, non la à la au chantez, non moins non moins chantez, non moins non Oh Dieu puissant Allah au grand Allah au grand Allah au alla, grand alla, alla.